Bonjour Marie, vous êtes auteur, réalisateur et vous êtes le fondateur de la Jesus Box. En ce moment d'ailleurs, nous invitons nos auditeurs à voir sur votre chaîne YouTube les aventures du petit Anne Cadichon ou l'histoire de la nativité vue par Amaru mais aussi par des plaies Alors revenons à nos moutons. Amaru, la charité, ça vous parle particulièrement cette période de Noël bah, C'est surtout Noël quoi qui me parle, quoi. ça y est, hein, c'est Noël On peut dire qu'on l'aura attendu hein, cette année, hein. jusqu'au bout on pensait qu'on ne pourrait pas le fêter tous ensemble. Du coup, bah, moi, ça m'a fait oublier avec qui j'allais passer le réveillon cette année. Quand je me suis rappelé que j'allais fêter Noël avec ma tante Joël, franchement, j'étais à deux doigts de rappeler le président pour lui demander de tout annuler. Quoi. Non mais c'est vrai, elle nous pourrit notre Noël tous les ans. Enfin, en tout cas, moi, elle me pourrit mon Noël à chaque fois. Quoi. Mais pourquoi Elle est, elle est méchante mais non, mais même pas, c'est ça le pire. Ma tante Joël, si vous voulez, elle a raté sa vocation de religieuse. Du coup, elle parle tout le temps de Jésus, mais genre au point que ça devient gonflant. Autant l'oncle un peu raciste, on peut toujours éviter certains sujets ou parler d'autres choses quand ça dérape. Autant là, ma tante Joël, elle ramène tout, tout le temps à Jésus. Vous savez, c'est le genre de personne qui poste sur les réseaux sociaux des photos un peu kitsch avec des phrases du genre « Si tu veux cheminer vers le cœur du Père, arpente gaiement le chemin, la vérité et la vie en passant par Jésus. » Je vois bien. Ouais, non mais attends, je ne sais pas vous, mais moi franchement, à chaque fois que je tombe sur ce genre de phrase, je ne suis pas du tout dans le délire. Hein. Moi, je suis plutôt en train de me demander si je ne suis pas trop à la bourre pour rendre mes projets, ou si la babysitter sera dispo pour aller chercher les filles à l'école. Enfin bon, je me demande rarement si je veux cheminer ou pas vers le cœur du Père. J'ai l'impression que ce genre de, de phrase, en fait, c'est vraiment pour des gens comme ma tante, quoi, qui ont vraiment zéro problème dans la vie. Hein. Un jour, elle a découvert la chanson de Maria Carey, la All I Want for Christmas is You. Ouais, bien l'anglais. Oui, <rire> Mais vous, vous, vous la voyez ou pas cette chanson ouais, Oui, oui. Vous vous en souvenez celle -là, bah, celle -là. Ouais, exactement celle-là. Celle, celle qu'on entend euh, tout le temps quand on fait ses courses de Noël. Quoi. Bon, traduisez, hein, euh, la seule chose que je veux à Noël, c'est toi. Hein, c'est ça qu'elle dit dans la chanson. Et ben, euh, ma tante, hein, elle nous a soutenu que c'était un chant de louanges. On a eu beau lui expliquer que c'était une chanson d'amour, rien à faire en fait. Hein. Pour elle, Maria Carey ne veut qu'une chose à Noël. C'est Jésus. Elle a tellement insisté hein, qu'elle a fini par me mettre le doute. Quoi. Mais je trouve que vous exagérez un petit peu, surtout en euh, cette veille de Noël. Elle vous a fait quelque chose de vraiment pas sympa pour que vous réagissiez comme ça, Amaru Ouais, c'est pas faux, Marie. La dernière fois que je l'ai vue, bah, c'était il y a deux ans. J'étais épuisé à Noël, je sortais d'une année bien chargée. Du coup, je parlais de mon travail, des difficultés que je rencontrais. Au bout d'un moment, elle me dit « Franchement, Amaru, tu parles tout le temps de toi, tu devrais t'intéresser un peu aux autres. » Non mais euh, sérieux Attends, euh, moi je parle tout le temps de moi, vraiment C'est bien la preuve qu'elle écoute jamais mes chroniques, quoi. sinon elle verra bien que je ne suis pas si auto-centré que ça. quoi. Non mais vraiment, Marie, franchement, vous trouvez vraiment que je parle beaucoup de moi mmh, Je sais pas, enfin bon, on va dire qu'ici RCF, on aime bien. Bon, euh, en fait, c'est avec vous hein, que j'aurais dû fêter le réunion, c'est ça, quoi. Mais, euh, mais bon, ma mère m'a dit que cette année, euh, ma tante Joël, avec les deux confinements, bah, elle avait eu une année un peu difficile. Bon, j'ai eu du mal à le croire parce que je l'ai appelée l'autre jour pour savoir ce qu'elle voulait pour Noël, et vous savez de quoi elle m'a parlé Non. Bah de Jésus, évidemment. Quoi. Donc moi, j'en conclue quoi bah, Qu'elle ne va pas si mal que ça, au final. Hein. Ou alors, c'est moi qui me plante euh, depuis le début, hein, et malgré le fait qu'elle passe des événements, par des événements douloureux, euh, elle n'en parle pas et elle reste focalisée sur Jésus. Bon, ça m'étonnerait, parce que euh, ça voudrait dire que vraiment, je suis complètement miro. Quoi. Mais bon, dans le doute, hein, je vais quand même faire preuve de charité cette année, parce que Sincèrement, si ma tante Joël elle réussit ce tour de force de parler de Jésus plutôt que de ses problèmes alors qu'elle eu une année difficile, si elle est optimiste au point de croire que Maria Carré chante des chants de louanges avec l'année pourrie qu'on s'est tapé, c'est qu'elle a une véritable force intérieure. Et ma foi, en récupère un petit peu avant l'année 2021, je pense que ce serait un beau cadeau de Noël. Merci beaucoup Amaru Kaznav.